Ça va être un cours de présentation. On va, euh, on va parler un peu de soi, on va se présenter. Euh, J'aimerais savoir ce que tu aimes faire dans ta vie, si tu as des passions, des loisirs. Ça va. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu étais dans une école française aussi Oui. D'accord, donc c'est une école francophone. Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie euh, business, management, j'ai euh, pris marketing. Ah, commerce, euh, marketing. Ressources, oui, ressources humaines, la euh, comptabilité. Ah, super, vous avez pris euh, tout ce qui est en rapport avec euh, le commerce. Yeah. D'accord, super. Et est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que vous avez aimé? Est-ce que vous aimez ce, ce que vous avez fait? Euh, okay. Je n'ai pas aimé trop. D'accord, ce n'était pas trop pour vous. Oui, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire euh, Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Euh, je ne sais pas que je dois compléter, par exemple, dans le, euh, y travailler avec quelque chose qui a rapport avec le commerce. Ou, euh, compléter euh, dans une autre domaine oui. faire dans, des études dans une autre domaine d'accord je ne suis pas sûre encore de ce que je veux faire oui c'est vrai que en Egypte tra le travail pour la langue française c'est très limité c'est-à-dire euh, il y a par exemple euh, les centres d'appel. Euh, il y a euh, oui. l'enseignement, mais il n'y a pas beaucoup de choses en français. Non. N'est-ce oui. pas Mais je pense, vous êtes oui. euh, à Alexandrie, c'est ça Oui. Je pense qu'à Alexandrie, Alexandrie, il y a plus de choses. Parce qu'à Alexandrie, à l'époque, il y a quelques années, il y avait beaucoup de français il y a très très longtemps. Oui, un peu. Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme travail autour de vous qui parle français où vous pouvez utiliser la langue française euh, Il y a les écoles, euh, les, les jardins. D'accord. Les hôtels aussi, je pense. Euh, vraiment si, si vous êtes, par exemple, réceptionniste, vous avez besoin d'avoir les langues pour pouvoir parler avec les étrangers Oui, euh, oui c'est vrai, vraiment. Euh, je pense aussi plus vers mmh. la Côte-Nord, euh, la Côte-Nord et Sahel, tout ça, c'est un peu plus oui. Euh, touristique. Oui, c'est vrai. Super. Alors, euh, votre vie sociale, vous êtes euh, chez vos parents, vous êtes mariée, euh, fiancée? Euh, non, je suis célibataire. Célibata célibata D'accord, donc vous visez avec vrai. vos parents? Oui. Oui. D'accord. Vous avez des mm -hmm. frères et sœurs euh, J'ai une sœur. Euh, elle a 28 ans. D'accord. Euh, elle est mariée, elle a un enfant, une fille. Ou, euh, et euh, Est-ce que je parle de quoi aussi, le loisir, par exemple euh, Non, alors j'aimerais savoir, par exemple, votre soeur, est-ce qu'elle est francophone comme vous Vous avez tous été dans des écoles françaises oui, elle était à la même école, moi. D'accord. Et vos parents aussi parlent français euh, Maman, un peu, mais papa, non. D'accord. Mmh. Votre mère, elle parle plus que votre père. Oui. D'accord, super. Et euh, qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie Expliquez-moi. Est-ce que vous avez un loisir Est-ce qu'il y a un sport que vous faites Est-ce qu'il y a quelque chose durant euh, votre temps libre que vous aimez faire constamment euh, Je fais du scout. C'est... Euh d'accord oui oui je connais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu moi je, je connais ce que c'est mais je connais pas du tout les règles comment comment on devient Scout. Oui. mais euh, vous savez baden paul non pas du tout comment qu'est ce que c'est C'est la personne et euh, il est nommé baden paul c'est celui qui a qui a fait le scout dès longtemps et ah, d'accord euh, et maintenant, euh, le scout c'est euh, dans tout, presque dans tous les euh, les pays, je pense. Oui. oui, oui, oui, bien sûr. Oui. Mais comment on devient? Ou, euh, euh, on entre le scout euh, dès que nous sommes euh, des enfants, d'accord? Euh, oui. Et, Et euh, oui. Et on passe par, euh, par des légions. C'est comme. Euh, C'est comme là, euh, Comment je dis? De, de, de chaque année, oui. Par exemple, deuxième et troisième primaire. C'est. Euh, elle a les. Les, mani euh, les façons qu'on. Qu c'est comme, comme, je ne sais pas comment je voulais dire. Alors, c'est par exemple, chaque année, vous avez des étapes à faire, des, des, comme, oui. euh, comme les matières à l'école, des étapes que cette chaque, chaque année, on va prendre oui, ça. Exactement. Année... D'accord. Mais comment, par exemple, en étant petite fille, on se dit, OK, aujourd'hui, je vais devenir scout C'est rare, c'est rare qu'on entend. Euh, euh, surtout ici en Égypte, euh, c'est rare qu'on entend que quelqu'un a fait euh, le scout. Je trouve ça génial, vraiment. Et C'est euh... pas facile du tout. C'est un peu euh, difficile d'être. C'est une grande responsabilité ah d'avoir oui? de, beaucoup d'enfants. Et vous êtes euh, responsable de leur attitude, de, euh, de les enseigner euh, des choses, beaucoup de choses de, à propos euh, comment... Euh, comment euh, être euh, mieux à l'école, à la maison, leur attitude euh, et leur, la, la personnalité, être sûr. indépendante. Oui, il y a tant de choses. D'accord, donc en fait, vous, vous leur apprenez euh, les choses de base de la vie, comment être patient, comment être responsable. Oui. C'est comment... super, c'est vraiment... Euh... C'est un loisir vraiment super bien, parce que mmh. je trouve qu'il euh, y a peu de loisirs où il y a euh, des valeurs aussi fortes, parce que c'est des valeurs. Euh, la la mmh. patience, euh, l'indépendance, le fait d'avoir euh, une responsabilité. Je trouve ça très, très bien. Et, euh, oui. et j'aimerais savoir, combien ça fait combien d'années que vous faites ça euh, Dès 2010... <rire> Ah, oh, waouh! Wow. Ça, ça fait oui, mais, 11 ans! Oui, mais je suis chef-tête euh, dès euh, 2016. D'accord. Donc, en fait, vous avez été de 6 ans, euh, vous appreniez, et puis oui. après, vous êtes devenue un peu euh, la chef, celle qui, celle qui s'occupe des enfants. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose. Euh, euh, vous êtes payé ou c'est du bénévole Est-ce que c'est une activité payée Non, c'est bénévole. Non, non, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé, d'accord. Ben, c'est encore plus beau, j'ai envie de vous dire. C'est très, très beau ce que vous faites. Bravo. Vraiment. Ah, euh, et donc, qu'est-ce que vous faites comme genre d'activité dans le scout Parce que moi, je connais le scout, vous savez, des films, euh, quand ils mettent... Euh, le Petit uniforme qui vont dans la forêt, et comment ça se passe euh, ici en Égypte? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Euh, on fait des camps en, en Égypte, d'accord, et, euh, et on a fait encore euh, dans, dans des autres pays, oui. Ah, vous allez dans d'autres euh, pays également Oui. Ah, génial. Donc, vous voyagez. C'est super. Et, et qu'est-ce oui. que vous faites Qu'est-ce que vous apprenez, par exemple, à faire un feu, tout ça Comme on voit dans les oui, films. Oui, le genre de feu. Ah, d'accord. Euh, les nœuds et tout ça. D'accord. Tout ce qu'il faut pour que si, par exemple, vous êtes toute seule dans la nature, vous arrivez à survivre. Oui. D'accord. C'est bah, génial. Super. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimez faire à part le scout euh... J'aime aussi dans le scout quand, quand on enseigne des, les filles. Oui. Et quand nous sommes vraiment... Les filles nous regardent comme des bons exemples, comme une chose très grande pour elles. Et... Euh... Quand, et quand elles elle, elle sont maintenant des enfants, mais quand elles sont plus grandes, oui. elle elles elle ne jamais nous oublient. Elles elle, ne elle, vous oublient pas. Oui, oui, oui, oui. Vous êtes un, un rôle model, un modèle. Oui, pour... oui exactement. Et est-ce que, par exemple, bon, ça, ça c'est un sujet un peu... Mais est-ce qu'il y a dans le scout le fait de l'égalité fille-garçon Par exemple, je sais que c'est très compliqué ici en Égypte, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'égalité. Euh, Aujourd'hui, ça s'améliore. Mais est-ce que dans le scout, vous avez cette valeur que le garçon, c'est comme la fille euh, Mais euh, mon scout, sans, seul, sans seulement des filles. D'accord, donc vous êtes un groupe euh... que de filles oui. mais il y a d'autres scouts qui sont filles garçons et d'autres qui sont garçons seulement. D'accord. c'est normal. Mais il y a l'égalité. Oui. Tout travail. Mmh. Tout le monde travaille. C'est pas que les garçons, c'est pas les filles qui font les choses faciles. Tout le monde fait pareil, n'est-ce pas Oui. Oui. D'accord. C'est super. Mmh. Très bien. Je prends des notes comme ça. Alors, mmh. oui, ben, moi j'adore vraiment, j'adore ce que vous faites parce que euh, c'est quelque chose de unique. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment unique. Euh, pas, tout mmh. le monde, pas tout le monde fait du bénévolat déjà. Euh, la plupart des gens, quand ils, veulent, ils font quelque chose, ils veulent être payés. Donc, que vous fassiez, vous fassiez du bénévolat pour des enfants, euh, je trouve ça magnifique. Et euh, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup tout, toutes les valeurs que vous m'avez citées, qui est la responsabilité, la confiance en soi, toutes ces choses. Oui. Je trouve que c'est très très important euh, de l'inculquer aux, aux enfants, parce que malheureusement, il euh, y, y a beaucoup de sujets euh, aujourd'hui, pas que en Égypte, hein, dans le monde entier, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire tout ça. Donc, euh, je c'est oui, oui, oui, par exemple, moi, je ne sais pas du tout faire un nœud. Hein. <rire> Donc, moi, je vous apprends mmh. à parler, vous, vous m'apprendrez à faire les nœuds. <rire> ça, euh, va. Euh, ça va. Ça va, c'est équitable. Très bien. <rire> Super. Alors, et sinon, euh, par exemple, dites-moi un peu comment elle est euh, la vie à Alexandrie. Par exemple, moi, Alexandrie, je ne suis jamais venue. Comment c'est Est-ce que c'est différent du Caire euh, moi, je n'ai pas allé au Caire euh, plusieurs fois, une, deux fois par exemple ou trois fois, mais euh, mais j'aime la, la vie à, à Alexandrie. Euh, c'est plus pour moi, c'est mieux que le Caire. D'accord. Euh, c'est un, euh, c'est une petite ville en, en, en comparant avec le Caire. Bien sûr. Euh, on ne prend pas beaucoup de temps en, si on veut aller d'une place à une autre. On ne prend pas beaucoup de temps comme au Caire. Bien sûr, j'imagine. Oui. Mais mais le point positif du Caire, à mon avis, que pour le travail, il y a beaucoup de travail qu'à Alexandrie. Il y a beaucoup les entreprises internationales. Bien sûr. À euh, au Caire. Euh, c'est pourquoi c'est mieux. Je, je vois que c'est le point positif, euh, la seule du Caire. Et par exemple, moi, je suis déjà allée euh, au sud de l'Égypte, euh, vous savez, euh, à Soin, mm. Luxor, euh, ces endroits-là. Ah, et oui. et euh, j'ai beaucoup aimé. Et la, la mentalité est très différente du Caire. Est-ce que la mentalité à Alexandrie est aussi différente euh, du Caire? Exemple, euh, non, ils... non, ils sont Nous proches. Sommes, euh, oui, très proches, plutôt la même. D'accord. Par contre, oui, vous avez... il y a les accents qui sont différents. Ça, je sais, n'est-ce pas Un peu l'accent. Alexandrie et le Caire, c'est presque la même. Mais dans les autres, euh, dans le sud euh, et les autres euh, villes de, de l'Égypte, c'est différent. Oui, c'est très très différent la culture. Très euh, oui, la culture, la langue. Euh, je me rappelle que je suis allée quand je suis allée et qu'on parlait avec moi, je ne comprenais pas toujours tout ce qu'ils disaient parce qu'ils ils ont un, une langue qui est différente aussi. Euh, oui, façon, euh, même les, les Égyptiens de d'Alexandrie et le Caire, ne comprend pas très bien euh, ce qu'il dit. Ils sont vraiment différents un peu. D'accord. Donc, ce n'est pas que moi. Même les Égyptiens, alors. Ah, tout va bien. Je suis rassurée. <rire> Super. <rire> Super. Et, euh, et par exemple, vous, si vous avez déjà voyagé euh, à l'étranger Oui. Euh, euh, je, aller, euh, je suis allée euh, à la Saudi arabie D'accord. en France et en France aussi deux fois. Super Et qu'est-ce que vous avez oui. aimé le plus euh, C'est très deux différent. Sont... Eh bien, oui, c'est très très différent. Bien sûr, c'est très différent. Mais oui, par exemple, plus. si vous deviez me faire une comparaison, qu que, quels sont les points positifs et négatifs de l'Arabie saoudite, qui est un pays qui est très grand et euh, qui a une culture très, euh, euh, très renfermée Bon, maintenant ça va mieux mais à l'époque, oui. elle était très renfamée et par rapport oui. à la France qui est un pays qui a une culture très ouverte. Quels sont pour euh, vous les avantages, les inconvénients, à votre avis euh, À l'Arabie la Arab Saoudite, euh, il n'y a pas l'égalité en femmes. D'accord. Les femmes euh, n'ont pas le droit, beaucoup de droits, hein, des femmes euh, n'ont pas. Et il y avait, euh, yani, c'est nouveau maintenant, mais il y en a dans le temps, oui. les femmes n'avaient pas le droit de conduire une voiture. Maintenant, elles peuvent. Mais il y a trois ans, par exemple, non, elles ne peuvent pas. Elle n'avait pas le droit de conduire une voiture, parce que c'était oui. une femme. Oui. D'accord. Et quoi d'autre, par exemple Je sais qu'elle ne pouvait pas sortir non plus sans un homme, c'est bien ça euh, euh, Non, je ne pense pas. Mais il y avait des femmes qui... Euh... Non, non, c'est pas vrai. Elle peut Donc, sortir... Elle euh... peut sortir toute seule, il n'y a pas de problème. Oui, et elle peut travailler... Euh... Dans les écoles, mais je pense que non, mais c'est pas bargo. Il n'y a pas une égalité aussi dans le travail. Mais il y a ni dans les entreprises, euh, ils préfèrent les hommes que les femmes. Ah oui, alors je, ça c'est quelque chose d'universel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire universel? Ah oui, dans l'univers, dans, monde... dans le monde, entier, exactement, <rire> c'est à dire que en France aussi. Si moi, je suis une femme, j'ai un diplôme, j'ai un master et qu'il y a un homme qui a un diplôme et qui a un master, ils vont prendre l'homme. Pourquoi euh, Parce que l'homme, il a toujours cette image dominante. Euh, oui. Ça, c'est dans le monde entier parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en Europe, c'est différent. Pas du tout. En Europe, ce n'est pas du tout différent. C'est la même chose. Les femmes sont moins payées que les hommes. C'est-à-dire que si moi et un autre homme, nous avons exactement le même poste, par exemple, je suis manager, il est manager. Euh, si et moi, je gagne 1 500 euros, lui, il va gagner 2 000 euros. Oui, quelle inégalité vraiment. Oui, oui, oui. Donc, ça, l'inégalité du travail, c'est une, une, une inégalité, excuse-moi, universelle. Donc, ça, c'est oui. vraiment, vraiment quelque chose qu'il ne faut pas… Euh, il faut pas croire tout ce qu'on voit dans dans les films voilà que, que en Europe c'est euh, c'est ouvert que non non c'est n'est pas comme ça euh, les femmes sont euh, sont toujours euh, aussi inférieures bon ça change beaucoup euh, en ce moment euh, parce qu'on a les réseaux sociaux on a internet donc avec internet euh, tout est devenu plus euh, plus ouvert euh, par, exemple, oui. ici, par exemple, ici en Égypte, est-ce que vous, vous vous rendez compte de la différence de il y a dix ans et aujourd'hui Oui. Avec les jeunes, les plus petites filles, les filles qui ont 13, 14 ans Oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence, c'est-à-dire que euh, on, on est, nous, on était, il y a quelques années, plus enfants. Eux, aujourd'hui, à 13 ans, c'est des adultes. Oui, vraiment. <rire> voilà. Euh, je vois des, des enfants qui ont 13 ans. Je, je sens qu'ils sont plus blancs que moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ah qu oui, a... oui, oui, oui Oui, bien sûr. <rire> moi aussi, à l'école, je vois des filles. J'ai l'impression que moi, j'ai 10 ans et qu'eux, ils ont 40 ans. Euh, donc, oui. euh... <rire> c'est triste. Mais, ouais. Mais c'est la vérité. et euh... Et je trouve ça euh, bien dommage, bien dommage. En tout cas, alors ça c'est pour l'Arabie Saoudite. Et s'il y a un point positif, est-ce qu'il y a un point positif en Arabie Saoudite euh, La vie n'est pas très chère. D'accord. Euh, je pense que les salaires à l'Arabie Saoudite c'est mieux en oui. Égypte et d'autres. Euh, il y a tant de, de places pour le shopping. Ah, d'accord, il y a beaucoup de places pour acheter, faire le shopping. Oui. Ah, en Égypte aussi, il y a beaucoup, non Non. Ah bon <rire> D'accord. Oh, il y a euh, à l'Arabie la Saoudite, il y a vraiment tant de malls et il y a plusieurs, plusieurs... Euh, les centres commerciaux, ouais. oui. Il y a beaucoup de, de centres commerciaux parce que je pense que les, les gens, ils ont l'argent. Donc, euh, oui. si, si tu as l'argent, tu as le shopping. Uh, bah, oui. Par exemple, moi, en Égypte, quand je suis venue en Égypte la première fois et que j'ai vu euh, ces, ces centres commerciaux énormes euh, comme... Euh, comme les centres commerciaux qu'il y a à 7 octobre, si vous connaissez, euh, ou qu'il y a euh, par exemple City Stories ou Cairo euh, Festival, euh, oui. j'étais choquée. Je me suis dit mais c'est quoi ça C'est incroyable parce que France on a... ah oui oui parce qu'en France on n'a pas ça. En France euh, en France on a par exemple à Paris on a par exemple allez, maximum 300 centres commerciaux maximum. Vraiment Ah oui oui. Oui oui oui, Paris c'est tout, oh. hein. tout petit Paris c'est comme Alexandrie. C'est tout petit. ah oui, c'est pas comme le Caire. Le Caire c'est euh, 4 5 fois Paris hein. le Caire c'est énorme. C'est très grand. Ah oui, oui c'est très très grand, grand. c'est énorme. Et donc il euh, y a beaucoup oui. de malls donc de centres commerciaux en Arabie Saoudite et euh... Euh, Oui. Allô tu m'entends? Plus que 20, par exemple. Ah bon? Oh, Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, c'est la connexion. Ça va maintenant? Oh. Vous m'entendez? Oui. Ok. Mmh. C'est euh, plus que 20? Oui, c'est seulement à, à C'est. Ah, euh, seulement à Jedha, juste dans ville. La ville. Oui. Oh là là, donc dans la ville 20. S'il y a euh, cinq villes, euh, on est à 100 euh, moules, quoi. Oui. Ah, d'accord, bah dis donc, euh, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment incroyable, vraiment. Moi, je suis allée aux Émirats, je ne suis pas allée en Arabie Saoudite, je suis allée aux Émirats. Euh, aux Émirats aussi, il y a beaucoup de, de centres commerciaux, mais aux Émirats, ils sont très, très riches. Très, très, très riches. C'est-à-dire oui. que euh, pour aller s'acheter un sac, euh c'est des nombres incroyables. C'est 10 mois de salaire. C'est oui. impossible. Mais, oui, euh, mais bon. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient parce que les gens là-bas, euh, je pense qu'ils ont un bon travail, qu'ils ont euh, un bon salaire, un très très bon salaire. Donc... Euh, l'économie là-bas euh, oui. est forte. Oui, l'économie là-bas est, est très puissante. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et en France, qu'est-ce que vous avez euh, vu Alors, en France, qu'est-ce qui vous a plu Vous êtes allé euh, où déjà en France, quelle ville euh, Marseille. D'accord, Marseille. Et Paris. Oui. Et, et une autre ville, mais, euh, mais j'ai oublié le nom. D'accord, c'est au sud ou c'est au nord euh, je... À côté de Paris ou au nord, de mais je ne suis pas sûre. Non, c'est loin des deux. Ah, donc c'est au milieu. <rire> oui, une, une fois, euh, je suis allée à cette ville, euh, cette ville et euh, Paris, et une autre fois, c'était euh, Marseille. C'était pour un projet. D'accord. Ben alors là, ça c'est super pour toi parce que Marseille et Paris, en France, mmh. c'est les deux villes qui se, qui sont l'une contre l'autre tout le temps. C'est un peu comme ici en Égypte dans le foot, vous avez les amels qui se détestent. Eh ben nous oui. en France c'est ma Paris et Marseille, c'est la même chose. <rire> nous avons Paris et Marseille. Ils qui... se détestent. Ah oui, toujours. Ils se détestent à un point euh, pas possible à cause du foot. Euh, oui. Incroyable. Et donc euh, en étant allé à Paris qui est dans une ville au nord et Marseille qui a une ville dans tout le sud, qu'est-ce que c'est quoi les différences que vous avez vues? C'est sûr, il y a plein de différences. Oui, à Marseille, euh, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étrangers et oui. je pense, euh, oui, sûrement l'arabe. Je pense qu'il y a beaucoup d'arabes Beaucoup, beaucoup d'arabes, oui, c'est vrai. Oui, mais, mais à Paris, euh, pas trop. Mais je à Paris au à Beau. Ah bah à Paris, il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est mix. Il y a des Chinois, oui. des Indiens, des Arabes, des euh, des Africains. Il y a tout. Euh, oui, à vrai. Paris. C'est-à-dire que Paris, euh, on est, euh, je sais pas, est-ce que vous vous rappelez du quartier, que vous étiez à Paris, du quartier euh, À Marseille ou à ou Paris À Paris. Euh, euh, non. Le quartier non, je, je Vous savez pas ce pas que là, ça veut pas. dire, quartier vous Oui, savez... euh, oui une place, euh, oui, en... monte à une ville qui a plusieurs quartiers pour euh, habiter voilà, une oui, exact sais Exactement, oui. c'est exactement, exactement ça. Nous, à Paris, oui. on a les quartiers qui sont en numéro. Donc, moi, j'habite dans le 19e oui. arrondissement et euh, chaque quartier a un numéro. Et euh, en fait, Paris, il y a le quartier des Chinois, le quartier des Arabes le quartier des Espagnols, le quartier des Portugais. <rire> Donc, Paris, oui. chacun est venu, il a pris un bout de, de la ville et il a dit « C'est ma place, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. » Est-ce qu'à Marseille, vous avez vu ça Non, je ne, par... je ne me rappelle pas de quelque chose de, de ce genre. comme ça, non. Ok. Et, ouais. euh, et l'attitude des gens, euh, le caractère des gens c'est quoi les différences entre Paris et Marseille? Euh, mais je n'ai pas aimé Marseille. Euh, Vous avez aimé plus Paris ou... que Marseille? Oui. Je ah, ben n'ai pas aimé à Marseille qu'il y a beaucoup d'étrangers. Oui. Où, euh, il n'y a pas de sécurité. Mais mon ami, euh, son sac euh, est volé. Ah oui, est-ce arraché le sac Arraché le sac Ça veut dire quelqu'un courait, euh, il a pris le sac, il a couru Non, euh, elle était dans un restaurant et quelqu'un l'a pris, mais elle n'a pas vu ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai. Euh, à Marseille, il n'y a pas beaucoup de sécurité parce que oui. malheureusement, les étrangers euh, en France sont très différents des étrangers dans le pays. Ça veut dire que les Arabes de France sont très différents des Arabes qui sont dans le pays même. Par exemple, oui. moi, quand j'étais à Paris, je n'aimais pas du tout les Égyptiens. Euh, je, ils étaient très hypocrites, euh, mais ils sont très différents des Égyptiens d'Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Euh, les Et vous n'aimez pas les, les Égyptiens qui habitent à Paris, mais voilà exactement mais, mais j'aime bien ce que oui, aime. vous aimez les égyptiens en général qui sont en égypte en égypte voilà exactement parce que en égypte ils grandissent avec euh, ils grandissent avec la mentalité du respect c'est à dire que vous avez du respect pour le plus grand pour les vieux oui. euh, pour la femme aussi c'est à dire qu'un homme si on est dans un bus qui a une femme enceinte une femme qui se sent pas bien il va se lever il va laisser la femme s'asseoir euh, en France, on est très fiers. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire fier? Euh, oui, proud. Voilà. Proud, très bien. Ils sont très, très fiers. Euh, ils sont fiers euh, d'être dans un pays qui n'est pas le leur. Ils sont fiers okay. de dire euh, je suis ça, je suis ça. Je... Voilà. Donc, c'est très différent. Et euh, à part ça, à Paris, qu'est-ce que vous avez aimé? Donc, vous n'avez pas aimé Marseille. On va, dire... on va oublier Marseille j'ai aimé à Marseille qu'on a fait un projet qui est bien. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez le musée à Marseille? Oui. C'est un musée de civilisation de la Méditerranée. Super. Oui, oui. Nous avons. C'était le projet car Alexandrie. Fait par euh, des pays qui sont à la Méditerranée. D'accord, ah oui, comme, comme, Marseille. Ah, comme Alexandrie, comme, comme la comme mer, c'est euh, Méditerranée, c'est vrai. Oui, oui alors euh, euh, ce musée euh, apporte toutes les civilisations de, de la Méditerranée. Et de quoi vous allez parler? Euh, euh, on a présenté euh, la civilisation d'Alexandrie. C'était ça le projet et, et euh, on a assisté à l'inauguration oui. de ce musée. Super. Et, et, et vous étiez à la présence euh, de. Oui, c'était un groupe. D'accord, donc c'est pas vous toute seule. Non, c'est un groupe de personnes. Vous avez fait ce projet. Et puis, vous êtes allé le présenter. Oui, c'est l'école euh, nous a choisi pour faire ce, euh, ce projet. Nous étions à peu près dix filles, je pense. Et 10 euh, et garçons, je pense, de l'école Saint-Marc, si vous le savez. Oui, d'accord, c'est Les deux écoles, oui. et. Euh, aussi, en était avec une école française. On a fait ce projet avec une école française là-bas. Oui. Et seulement, on a fait, on a présenté les, les civilisations. Et après, on, a, on est venu à Marseille. Oui. Et on a assisté à l'immigration. Et c'était à la présence du, du président François Hollande. Il était le président ah bon de la France euh, oh à saint wow. C'est ah oui. super Oui. C'est une chance, ça. Oui. Ah ben maintenant, c'est plus François Hollande. Maintenant, c'est Macron. Oui, c'est <rire> bon. François Hollande, il est parti. <rire> oui. Mais c'est super, c'est vraiment génial. Et euh, civilisation, ça veut dire... Euh, vous avez parlé de la culture du pays ou est-ce que vous avez parlé de l'histoire euh, quand il y avait les Français, de quoi ça parlait exactement euh, La culture, euh, euh, les, les musées d'Alexandrie, l'histoire elle, elle, elle, d'Alexandrie, oui. et aussi la bibliothèque d'Alexandrie, euh, toutes les choses de, qui sont populaires à Alexandrie. D'accord, toutes les, toutes les sorties culturelles, tout, tout ce qui est misé, oui. la, la bibliothèque d'Alexandrie, elle est très très connue. Moi, je, moi, je suis allée à la, à la bibliothèque d'Alexandrie, euh, qui était aussi pour un projet. Que est, elle est magnifique, cette, cette bibliothèque. Magnifique. Euh, oui. Très grande, énorme. Je n'ai jamais vu une bibliothèque aussi grande à part à Paris, au centre Pompidou. Mais sinon. Oui. Euh, Vraiment une très belle, très belle bibliothèque. Et, euh, et ensuite, après avoir fait ce projet, vous avez été, euh, vous avez été à l'inauguration. Est-ce que vous avez gagné un prix? Comment ça se passe en fait? Euh, euh, non, on n'a pas gagné un prix. Ah, d'accord, il n'y avait pas de prix à gagner, c'est juste une présentation. Oui, d'accord. Et euh, vous avez fait cette présentation juste une fois ou quand vous êtes allé à Paris aussi? Ou vous avez juste visité Paris euh, Non, nous, sommes, euh, nous avons visité Paris seulement. D'accord. Et à Marseille, vous avez visité quelque chose Euh... euh J'essaie je, de me rappeler... Euh... Euh, par exemple, le, le Vieux-Port. Vous avez vu le Vieux-Port de Marseille Oui. Oui, corps. oui, hein. il y a les... le Il y a les calanques de Marseille. Les calanques, je vais vous dire, c'est quoi C'est euh, c'est les rochers qui est à côté de la mer, qu'on marche sur les rochers, il y a la mer à côté euh, Non. Non, ça non je... Non. Euh, quoi d'autre à Marseille Il bon, y, y a beaucoup de choses à Marseille. Vous êtes allé euh, autour de Marseille ou juste à Marseille Non, à Marseille. C'est tout? D'accord, parce qu'il y a aussi Aix-en-Provence, qui est à côté de Marseille, qui est magnifique aussi. Euh... Oh. Ah oui, oui, c'est plus beau que Marseille. Et c'est que des Français. Il n'y a pas du tout d'étrangers. <rire> c'est <rire> ah, bien. <oui. rire> c'est euh, un, une, euh, une petite ville euh, de paysans, quoi. C'est quelque chose de campagne. Mais euh, c'est <rire> génial. Moi, moi j'ai adoré. J'ai préféré ça que Marseille. Après à Marseille aussi oui. basilique de Notre-Dame, la basilique Notre-Dame, vous l'avez vue euh, Non, je ne crois pas. Que... Non, le château, la cathédrale, tout ça, tout ça. Non, vous avez fait juste un petit tour. Oui. D'accord. Et à Paris euh, J'ai vu une cathédrale, je pense cathédrale de Notre-Dame, je pense. Ah oui, à, Paris, à Paris bien sûr. Ah oui, Capitale Nationale. Mm -hmm. Et bien sûr, la Tour Eiffel. Oui, bien sûr. L'Arc de Triomphe. Euh... Le Mont, je pense. Oh, euh, je, je vous êtes, vous êtes allé à Disneyland ou pas C'est une place à Paris. Oui, Disneyland, Disney. Ah oui, oui, oui, Disneyland, oui, oui. Je suis allée. Ah, vous avez aimé? C'était magnifique, oui. Ah. Oui, c'était magnifique. Ah, oui, c'est un spectacle, Disneyland, là. Oui, vraiment. Mmh, c'est une ville, en fait. C'est même, oui. même pas un parc, c'est une ville. Oui, très belle. Oui. <rire> oui Mais vraiment, j'ai aimé euh, j'ai aimé beaucoup la France. Ah, ah oui. Vous avez, aimé? Même la mentalité? vous avez aimé? Même la mentalité? Vous avez aimé même la mentalité? Mais je n'ai pas parlé avec beaucoup de Français et Égyptiens mais je dis que j'ai aimé la, la beauté de, du pays. Mmh. Ah, bien sûr, bien sûr, oui. la, France, la France a un très beau pays euh, en, en, en paysage, en beauté, en architecture, oui. les maisons, elles sont très, très belles. Non, oui, non, oui, oui, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, beauté, euh, la France, c'est très très belle. Après, bon, euh, la mentalité, euh, c'est pas trop ça, mais, euh, mais voilà, oui. on ne peut pas tout avoir. C'est soit ça, soit ça. Oui. Voilà. Oui. Et cas, je veux aussi que les Français insultent trop, euh, ah oui. je pense. Oui. oui alors, alors, en fait, il faut faire... Euh, ça dépend. Il faut faire la différence entre les Français et les gens de nationalité française. C'est-à-dire, oui. euh, si tu vas dans un quartier, je vais te tutoyer, d'accord oui. euh, Je vais te dire, tu, pas, pas vous, comme ça, on est pour les plus euh... <rire> d'accord. Euh, oui. si, si tu es dans un quartier, euh, euh, un quartier français, il y a un quartier oui. français à Paris qui s'appelle Neuilly, Neuilly, N-E-U-I-L-L-Y. D'accord. Mmh. Euh, oui. Ce quartier, il n'y a que des Français. Les Français de d'origine, ils sont pas du tout vulgaires. Ils n'insultent pas du tout. Ils sont très, oui. ils parlent un français très soutenu. Ils sont très, euh, ils, ils sont très respectueux, etc. Mmh. Les gens qu'ils insultent, la plupart, c'est des gens de famille mixte. Mmh. Euh... Et ça, oui. euh, la plupart, c'est eux qui, qui sont vulgaires. Et c'est vrai qu'à Paris, on n'est pas, euh, pas très chaleureux. C'est-à-dire que je pense qu'au Sud, je pense qu'à Marseille, on est plus sympathique qu'à euh, Paris. À Paris, on est plus raciste, euh, on est plus, plus froid. Oui. Euh, je ne sais pas si vous, vous étiez bon, vous étiez à l'école, donc vous étiez encore un enfant c'est différent quand on va quand on est un enfant quand on va quand on est adulte euh, c'est très très différent euh, vous êtes plus retourné depuis la dernière fois que vous êtes allé pour euh, le projet euh, pardon vous, vous êtes retourné en France depuis le projet ou pas non non c'était la, la dernière fois que vous êtes allé n'est- ce pas oui vous aviez quel âge durant ce projet? Êtes, euh, à peu près, euh, j'étais euh, en deuxième préparatoire, euh, c'est presque 15 ans, je pense. Deuxième préparatoire, c'est collège, je... c'est pas lycée, n'est-ce pas? C'est -ce pas, pas deuxième euh... critère, deuxième préparatoire, Adédy, ah, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. Ah oui, donc euh, presque 14 ans, quoi. Oui, d'accord. Donc, vous étiez en, encore petite? C'est pour ça que vous ne vous, vous rappelez pas de tout, tout, tout euh... Oui. <rire> oui, ben c'est bien. Et est-ce que vous, avez, euh, vous aimeriez retourner là-bas pour une vacance ou Oui. Oui, vraiment. Et il y a d'autres pays aussi qui, que vous aimeriez voir mmh, Amsterdam, par exemple. Ah, en Hollande Ah oui, L Hollande, c'est magnifique. Amsterdam aussi, c'est magnifique, c'est spécial, mais c'est magnifique. <rire> c'est euh... oui, et l'Italie l'Italie c'est oui. sûr. l'Italie ah. magnifique très beau pays oui, oui vraiment donc, en fait, les deux pays là. oui il faudrait que vous fassiez une, euh, un tour de l'Europe alors oui enfin, j'espère donc... que je vais faire euh... bah, bien sûr <rire> bien sûr que vous allez le faire il faut il faut y croire parce que euh, c'est pas compliqué déjà. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, mm. en six jours, si vous faites deux jours ici, deux jours ici, deux jours ici, vous faites un beau tour. Hein? Oui. Je pense qu'il y a ça. aussi des agences qui font ça, non? Des agences? Oui, il y a des, gens, des agences qui font des tours comme ça, mais il y a toujours euh, le problème du vide. D'accord. Mais, mais euh, ça peut. Euh... Ça peut passer facilement. Ça dépend. Et si vous deviez faire, si vous deviez dire une seule chose que vous auriez aimé avoir en Europe qui est en Egypte et une chose qu'il y a en Europe que vous aimeriez avoir en Egypte C'est-à-dire, trouver une chose oui, positive oui. en Europe, vous la mettez en Egypte et une chose positive en Égypte, vous la mettez en Europe. On, on pourrait mettre quoi par exemple euh, euh, J'aimerais mettre en là-bas euh, que... Vous avez dit la France, n'est-ce pas? Oui, la France. France L'Égypte. Oui. Euh, J'aimerais mettre en France euh, que, comme l'Égypte, que les gens en Égypte... Euh, ils aiment aider les autres, ils, euh, ils ne sont pas sois. Oui, Comme... bien sûr. Ça va. Vous oui. aimeriez que les gens soient plus sympathiques, qu'ils aident les oui. gens, qu'ils qu ne soient pas égoïstes Oui. D'accord Et au, au contraire, en, en Égypte, qu'est-ce que vous aimeriez prendre de la France euh... Euh, le, le, il y a tant de choses ah, ah oui beaucoup de choses par, par exemple oui. quoi qu'est ce qui est pour vous qu'est ce qui pour vous par exemple en france vous voyez et que vous dites oh j'aimerais tellement que ça ce soit en égypte au moins une chose la chose la plus importante qu'est ce que ce serait euh, le mode de vie et euh, la vie est plus simple euh, en France. Euh, et les Français, je pense, et je ne suis pas mais... sûr que c'est vrai, mais je pense que là-bas, en France ou dans les autres pays, en Europe, euh, ils n'aiment pas... Euh, ils euh, ils ne donnent pas trop d'attention aux apparences. Et les, oui. et en Egypte, ils aiment euh, un peu... Euh, acheter des brands, in, oui. pour le show off un peu. D'accord, et ils aiment, oui. ils aiment, se faire remarquer. Oui, mais je pense que, je ne suis pas sûr que à, à l'étranger, en Europe, il n'y a pas cette chose ou non in, en France. Euh, je je des, pense que dépend. les gens sont plus simples. Ou oui, euh... oui, oui, les gens sont sont plus simples. Euh, oui. les, les Européens sont plus simples, les Arabes euh, sont quand même comme ça. C'est-à-dire que oui. euh, si on, aussi, vous êtes en France, que vous marchez, vous avez vu les Champs-Élysées, les magasins des Champs-Élysées, euh, Louis Vuitton, tous ces magasins. Quand vous êtes dans, oui, ces, oui. dans ces rues, la plupart du temps, effectivement, euh, vous voyez que ceux qu'ils aiment montrer sont souvent les personnes euh, de pays orientaux, euh, orientales, excusez-moi, comme... Oui. Euh, comme l'Égypte, comme le Maroc, la Tunisie, ces gens-là. Et, et est-ce qu'il y a oui. autre chose que vous aimeriez avoir? Euh, euh, le, le, le design des maisons. J'ai aimé euh, que les maisons sont plus simples. L'apparence est... des maisons? L'architecture oui. de la maison? C'est-à-dire D'accord? Oui. Là, elle est oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus simples ou parce que. Pourquoi? Euh, qu c'est pu... plus simple et euh, ce n'est pas très haut. Et... Ah, c'est que c'est des, des petites maisons. D'accord. Oui. Parce que c'est des, des petits immeubles. Oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est des petits immeubles? Mmh, non. Parce quoi? Parce qu'en Égypte, euh, on, la population est beaucoup plus grande. Oui, Il faut Il faut, que, il faut que tout le monde ait une maison. Alors qu'en France, à Paris… 80 millions, c'est vraiment ouais, tout. <rire> Même plus, je pense. Je pense oui. que 80 millions. Mais <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et euh, en, en France, à Paris, la population est très petite. C'est pour ça ouais. que les maisons, elles sont toutes petites. On n'a pas besoin… Par contre, les maisons ici sont plus grandes. Ici, une oui. maison euh, 150 mètres, 200 mètres carrés. En France, euh, euh, c'est un studio mm -hmm. à Paris. À Paris vous, vous, si vous habitez à Paris, vous pouvez avoir une petite maison, euh, un studio, 20 mètres carrés, euh, 15 mètres carrés. Ça veut dire qu'un lit et une armoire, c'est tout. <rire> Mais trop 15 mètres carrés, oui, oui, oui. comment comment ah. quelqu'un peut vivre ah 15 bah, mètres oui. Si, si, il y a des gens qui vivent dans 15 mètres carrés, malheureusement. alors Paris, ah, oui. Paris on, appelle, on appelle Paris une ville économique. Ça veut dire que c'est une ville où les gens vont travailler, une ville où les gens vont étudier. D'accord? Et donc, oui. euh, ils ont ces tout petits appartements. Euh, vous savez, l'appartement que je vous dis à 15 mètres carrés, le loyer, oui. c'est 700, 800 euros. Uh -huh. 16 000 euh, livres égyptiennes. Oui. Donc, euh, ici, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Les oui. je ne pense pas qu'ici, il y a des studios. N'est-ce pas En Égypte Oui, 15 mètres carrés, je ne pense pas qu'il y a ça. Euh... Oui, mais il y a des studios, mais je ne pense pas qu'ils sont 15 mètres carrés. Plus grand, je pense. Oui, un peu plus grand, parce que je pense que si euh, la personne est mariée, elle a un enfant, je pense que c'est au moins une chambre et un salon. c'est pas, oui. pas un studio. Oui, le la... oui. studio, c'est euh, ici une chambre, toilette, euh, salon et euh, cuisine. D'accord. Oui. En France, non. En France, un studio, c'est juste oui. une chambre. Il n'y a pas de salon. C'est la chambre. Il y a tout dedans. Le salon, la salle de bain, la kitchenette, tout. Ah, la, okay. la, la maison où il y a une chambre et un salon, on appelle ça un deux-pièces. Parce qu'il y a deux pièces. Il y a le salon et oui. y a la chambre. Oui, ok. D'accord C'est pour ça que oui. c'est différent. Mais en tout cas, oui, en tout cas, euh, c'est très, très bien. Euh, nous, mmh. avons, nous avons terminé pour aujourd'hui. Euh, ah, okay. Ça m'a fait beau, très plaisir, euh, Sarah, vraiment, de parler avec toi. Et moi également, vraiment. Euh, mmh. C'était très, très intéressant et on, on reparlera euh, du scout, d'accord Parce mmh, que c'était très, très intéressant et oui. euh, pour aujourd'hui, nous avons fait une présentation, on a, on a parlé un peu de ce que tu aimes faire, de, de tes passions, de, des pays que tu as visités. Et oui. chaque jour, on trouvera un thème, d'accord Un thème. Et on, okay. on, parla, on parlera de ce thème. Et à la fin, à la fin de ce thème, j'aurai mmh. préparé une liste de vocabulaire qui ont, ont rapport avec ce thème-là. D'accord ah, okay. Et on le fera ensemble. Ce seront des thèmes de vie, par exemple euh, les réseaux sociaux, euh, la vie sociale, euh, la vie du travail, que des thèmes euh, des thèmes de la vie euh, actuelle. Ça va, d'accord. Okay. Ça, ça vous convient. Oui. D'accord. Okay, Très bien. bien. Est-ce que vous avez euh, une question Est-ce que vous voulez savoir quelque chose euh, non, est-ce que je dois préparer quelque chose avant le cours ou non Non, pour, pour, pour demain, vous n'avez rien à préparer parce qu'aujourd'hui, c'était euh, juste une présentation. On a parlé un peu de nous, donc il n'y a rien à préparer. Et puis, euh, thème par thème, s'il y a quelque chose à faire, je vous le dirai. Et euh, on pourra des fois préparer des thèmes, c'est-à-dire parfois, je peux vous envoyer okay. une vidéo, vous dire « regardez-la » et on en reparle. Euh, un texte, lisez-le et on en reparle. Voilà, ça peut être ça des va. petites choses comme ça. Ok, ça, ça va. También. Ça vous va D'accord, super. C'était avec grand plaisir que je vous ai donné ce cours, Sarah. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci beaucoup. Et, et on, se, on se voit demain. On s'appelle demain. D'accord Passez va, une, bonne une bonne soirée. Merci pour vous aussi. Merci beaucoup, Merci beaucoup Sarah. À demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.